Bonjour à tous, bonjour, regardez, aujourd'hui je suis à Figeac, donc euh, dans le Lot en France et euh, je pensais à une chose, c'est que voilà, je, de par euh, ma profession, je voyage naturellement beaucoup, je voyage beaucoup dans toute la France, dans toute la francophonie en fait, hein, dans toute la France, en Belgique, euh, là où on parle français, même anglais. Et je pensais à une chose, c'est que quand nous prenons la route, parfois on peut s'énerver, euh, s'énerver... Euh, parce que c'est comme par hasard, quand on n'a pas le temps, qu'on se retrouve face à beaucoup de circulation, à un camion, tiens, voilà, on voit là un. Euh, voilà. C'est toujours quand il ne faut pas, qu'il y a toujours quelque chose sur la route qui fait que nous prenons encore plus de retard. Qu'est-ce que c'est que ce phénomène qui, qui nous fait râler lorsque nous prenons la route et que rien ne va dans notre sens Parce qu'au fond, je suis plutôt de cet avis également, c'est quand nous prenons la route, eh bien, euh, nous devons profiter de la route. Oh, oh, oh. Voilà, Sur le chemin, profiter de la route, etc. Et parfois la route est insupportable. Et c'est vrai que les routes, comme ici un peu, euh, sont très sinueuses pour faire euh, 80 km où vous avez besoin d'une heure et demie. Comment profiter de la route ben, Tout simplement, euh, voilà ce que je fais moi, c'est que je ne mets pas la faute à la route c'est que je mets la faute à nous-mêmes, à moi-même, c'est que souvent, réfléchissez un peu, ça, ça vous arrive aussi, quand les choses ne vont pas, quand il se passe plein de choses sur la route, c'est que nous-mêmes, nous sommes partis en retard. Et à partir du moment où euh, nous partons en retard, bah, bien entendu, bah, tout s'accumule. C'est pas qu'il y a plus de tracteurs, qu'il y a plus de camions, qu'il y a plus de véhicules lents devant vous que d'habitude, c'est juste que comme vous êtes en retard, vous faites attention euh, à l'heure, et comme vous êtes très attentif à... Euh, à l'heure qui passe, comme vous êtes pressé, dans votre cerveau, le système réticulé activateur fait que vous ne voyez que tout ce qui ne va pas sur votre route. Donc Forcément, quand on part en retard, il y a beaucoup de choses qui vont s'accumuler et qui vont en effet faire effet boule de neige. Morale de l'histoire, ne procrastinez pas, partir à temps, c'est ce qui m'arrive à moi aussi. Parfois, comme tout le monde, il m'arrive de partir en retard et de pester sur la route. C'est juste que voilà, mettons les choses à leur place. C'est pas la route qui va contre nous, c'est nous, nous qui sommes en retard. Donc forcément, nous voyons tout ce qui ne va pas. Allez, je vous souhaite de profiter de la route, profiter du chemin et partez à l'heure.